Échanger des données entre l'hôte et l'invité par le biais du presse-papier peut être très utile, mais aussi limité. Vous aurez parfois besoin d'échanger des dossiers et fichiers entiers entre les deux. Il sera alors plus pratique d'établir un dossier partagé entre les deux machines comme on le fait sur un réseau local. Voici comment procéder. Dans votre machine virtuelle, allez d'abord à votre barre de menu. Vous faites apparaître le menu avec le raccourci clavier CTRL droite plus début. Allez sous périphériques, puis sur... Dossier partagé. Réglage des dossiers partagés Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le dossier bleu avec le signe « plus » pour ajouter un dossier partagé. Dans la nouvelle boîte de dialogue, cliquez sur la flèche pour afficher le menu déroulant, puis sur « Autre. Cela ouvre un explorateur de fichiers de votre machine haute. Naviguez à votre dossier « Documents » ou à un endroit de votre choix pour créer un dossier qui deviendra le dossier partagé entre votre machine virtuelle et votre ordinateur. Au besoin, créer un nouveau dossier. Ici, je vais cliquer sur « Nouveau dossier », puis nommer mon dossier « Partage » en majuscule « trait d'union »« Virtual Box. Je mets volontairement le mot « Partage » en majuscule de manière à attirer mon attention sur le fait qu'il s'agit d'un dossier spécial. Je peux aussi, de manière facultative, cliquer sur l'icône du dossier avec le bouton droit et aller dans « Propriétés ». On l'est personnalisé pour changer l'icône du dossier à une icône qui représente un disque réseau. Comme ça, quand je serai sur mon ordinateur haute, l'icône me rappellera la nature de ce dossier. Je clique ensuite sur « Sélectionner un dossier ». De retour dans la boîte de dialogue, je vais cocher les options « Montage automatique » et « Configuration permanente ». Si je voulais que l'accès par la machine virtuelle soit en lecture seulement, sans possibilité d'enregistrer des documents ou d'écrire dans le répertoire, je pourrais aussi cocher la case « Lecture seule ». Si vous voulez que le nom du dossier partagé soit différent dans votre liste d'emplacements réseau, vous pouvez le changer dans le champ « Nom du dossier ». Cliquez sur « OK » lorsque vous avez terminé de configurer votre dossier partagé. Vous le voyez maintenant dans votre liste « Dossiers permanents » juste ici. Cliquez à nouveau sur « OK ». Si vous lancez votre explorateur de fichiers, vous ne voyez pas votre dossier partagé sous Emplacement réseau. Vous pouvez le faire apparaître simplement en redémarrant votre machine virtuelle ou en déconnectant votre utilisateur actuel pour ensuite le reconnecter. Les deux manières fonctionnent très bien. En relançant votre explorateur de fichiers et en allant sous Ce PC, vous voyez maintenant apparaître votre nouveau dossier partagé sous Emplacement réseau, le disque F juste ici. En l'ouvrant, je vois que le dossier est vide pour l'instant je peux y créer un nouveau dossier et le nommer « Rapport ». Si je vais sur mon ordinateur physique, sous « Documents », je vois mon dossier « Partage VirtualBox » avec l'icône de disque réseau que j'ai sélectionné lors de sa création. En l'ouvrant, je vois le dossier « Rapport » que j'ai créé sur ma machine virtuelle. Je peux créer un dossier ici aussi, sur ma machine physique, et le nommer « Lettre ». Quand je retourne dans la machine virtuelle, il me suffit de rafraîchir le dossier avec le bouton de la barre d'adresse ou la touche F5 et je vois le dossier Lettres. Partager des dossiers entre votre machine virtuelle et votre ordinateur physique est très pratique en plusieurs circonstances. Apprenez à le faire avec l'aide des paramètres de VirtualBox, comme nous l'avons vu dans cette vidéo.